L'amour peintre euh, est un livre qui est consacré à l'inspiration amoureuse dans, dans l'art de l'image, principalement la peinture, en France au XVIIIe siècle. Le titre, il est, euh, tout seigneur, tout honneur, il est euh, immodestement emprunté à Molière, en fait, puisque euh, euh, Molière a, a produit une, une délicieuse comédie ballet qui s'appelle le Sicilien ou l'amour peintre. Et il est question d'un peintre... Euh, qui parvient à séduire celle qu'il aime euh, par euh, par son art en fait en, en faisant son portrait euh, cette référence elle, elle moi elle me semblait euh, très bienvenue puisque euh, c'est un livre qui euh, qui aborde un sujet euh, extrêmement riche complexe euh, divers euh, foisonnant euh, mais euh, le, donc le sujet de l'amour mais qui est un sujet qui est tout sauf anecdotique euh, euh, euh, euh, au XVIIIe siècle, euh, au fond, la, la question de l'amour, c'est une question de, qui est vraiment une question civilisationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que parler d'amour, c'est quelque chose de, de l'ordre de la vie privée. Mais ça, c'est une invention de l'époque moderne, c'est plutôt une invention du XIXe et, et du XXe siècle. Et encore, Pour le 20e siècle, je crois que ça peut, se, ça peut, se, ça peut vraiment se discuter euh, au 18e siècle. Pas du tout, au 18e siècle. Euh, euh, un des euh, vraiment un des, un des vecteurs déterminants de ce que c'est que l'identité de la civilisation française, c'est euh, la forme du comportement amoureux euh, et. Euh, pour, pour cela, en fait, je me, moi, j'ai beaucoup emprunté euh, à l'histoire littéraire et aux travaux des historiens de la littérature euh, de ces dernières années qui ont beaucoup travaillé sur la question de, de la galanterie. La galanterie qui est une, une forme de, de, de courtoisie, qui est une, une forme de, de sociabilité qui est euh, revendiquée comme spécifiquement française, où un certain type de comportement amoureux est l'expression ultime du, du raffinement de ce que serait, de ce, de ce qui est considéré comme la civilisation française à l'époque. Et euh, euh, il est beaucoup question de littérature dans, dans, dans mon livre, euh, mais parce que, ce, euh, au fond, le, toute la culture imagée du XVIIIe siècle, elle fonctionne en dialogue permanent avec euh, avec le monde des idées, le monde de la philosophie et le monde de la littérature de cette époque-là. Le siècle des Lumières, en fait, euh, une, une, des grandes, une des grandes particularités, disons, de, de, de la vie intellectuelle au XVIIIe siècle, c'est le phénomène du sensualisme, en fait. Donc cette, cette idée que la vie intellectuelle, elle est, elle est aussi le produit de notre, notre vie sensorielle. Et euh, on, on a des textes importants de, de, de Diderot, de Rousseau, où on nous explique que euh, euh, euh, euh, au fond, beaucoup de, de, du, du travail intellectuel fonctionne aussi parce que les yeux nous, nous, nous permettent de, de comprendre et d'analyser du monde qui nous entoure. Euh, du coup, euh, tout le monde intellectuel du 18e siècle, c'est un monde qui fonctionne beaucoup, c'est un monde imagé. C'est un, un monde qui fonctionne beaucoup par la métaphore visuelle, mais c'est aussi un monde euh, qui diffuse par le livre et où le livre est euh, très souvent... J'ai envie de dire même très nécessairement, c'est un livre illustré. Euh, c'est vrai pour les ouvrages scientifiques. C'est euh, le plus célèbre, c'est l'encyclopédie. Enfin, l'encyclopédie, elle est, elle est incomplète sans euh, les, les nombreux volumes de de planches. Et c'est aussi vrai pour euh, tout le monde littéraire, tout le domaine littéraire. Et le XVIIIe siècle, c'est, euh, c'est un des siècles d'or pour euh, l'édition et l'édition illustrée, en fait. Et euh, beaucoup des artistes qui sont les, les, les protagonistes majeurs de, de mon livre, ce sont des artistes qui ont œuvré dans l'univers du livre. C'est le cas de Boucher, enfin François Boucher c'est quand même un des très très grands artistes. De, de, du, du 18e siècle et il a, il a eu un rapport extrêmement nourri, constant avec, avec le monde de l'édition et avec les grands auteurs de, de son époque euh, pour, les, pour les autres grands, grands peintres, Fragonard aussi lui il est, il est en dialogue constant avec, avec la littérature et, et sans aucun doute, Vato. alors Watteau n'a pas illustré de livre, hein. il n'a pas illustré de, de, de littérature, mais lui, on sait que c'est un grand lecteur, et euh, au fond, beaucoup de ses tableaux, beaucoup de ses fêtes galantes euh, sont nourris d'un dialogue avec euh, la littérature, la poésie de son époque. Alors parmi les, les protagonistes euh, euh, qui, qui sont euh, tirés de l'ombre un peu euh, dans, dans, dans le livre, il est question de deux, de deux artistes, de peintres et dessinateurs euh, qui se sont euh, consacrés exclu quasiment exclusivement à l'illustration, à l'illustration euh, littéraire. Euh, euh, ce sont des artistes avec une carrière qui est extrêmement brillante, qui sont très, très prolifiques, qui euh, jouissent d'une renommée qui est internationale. L'un d'eux, d'ailleurs, Gravelot, a une carrière qui se développe euh, pour partie en Angleterre, donc l'autre euh, grand pays au fond de la civilisation des Lumières. Euh, et il illustre des auteurs majeurs shakespeare notamment enfin c'est quand même c'est quand même pas rien ce sont des artistes qui euh, euh, euh, sont euh, euh, très introduits forcément dans, dans les milieux littéraires, mais euh, qui sont aussi très proches euh, des, des, des peintres les plus brillants euh, de, de la période. Euh, C'est le cas de Gravelot, qui est, euh, euh, dont on sait qu'il est assez proche de François Boucher. Ils sont de la même génération euh, tous les deux. Ils, ils, ils se connaissent quasiment dès, euh, dès le moment de leur formation et euh, ils vont même collaborer. À des illustrations d'ouvrages euh, pour Gravelot, même on, on a l'exemple d'une commande qui a été adressée dans un premier temps à Boucher et que Boucher lui a transmise. Et euh, bon, c'est une commande tout à fait majeure puisqu'il s'agit du principal roman euh, du 18e siècle, La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, qui est le roman qui est vraiment le best-seller du 18e siècle, grand chef-d'œuvre, et euh, dont Rousseau euh, avait souhaité que ce soit euh, Boucher qui l'illustre, Boucher n'a pas pu, mais c'est certainement Boucher qui a réorienté vers Gravelot l'illustration. Gravelot, il est, pour moi, il est, il est très intéressant parce que c'est celui, euh, euh, c'est un artiste qui est très méconnu en fait, mais c'est celui qui, a, euh, euh, qui correspond le mieux peut-être à ce que j'essayais d'embrasser dans le livre, c'est-à-dire la, la variété. De, euh, des, des inspirations amoureuses que le, que le 18e siècle a appréhendé, puisque Gravelot, il a à la fois été euh, un illustrateur de, de grands romans de la tradition euh, quasiment précieuse, des grands romans galants du 17e siècle, L'Astrée de Noré Durfé. Il a produit en 1733, au tout début de sa carrière, une, une magnifique édition, enfin, il a illustré une magnifique édition de L'Astrée, donc euh, vraiment le parangon de, de l'amour galant, euh, extrêmement euh, parfait, sincère, fidèle, euh, voilà. Et en même temps, Gravelot, il est aussi l'illustrateur euh, d'une des éditions euh, les plus savoureuses et euh, les, les, les, les, les plus euh, les plus érotiques du XVIIIe siècle. Qui est une édition du Décaméron de Boccace. Donc c'est un, un ouvrage de littérature de, du Moyen Âge un ouvrage euh, qui, qui aborde beaucoup la question de l'amour de l'adultère et gravelot a euh, produit donc des illustrations euh, certaines parmi les plus explicites euh, euh, presque pornographiques, du xviiie siècle donc c'est un artiste qui, qui est capable d'embrasser ces deux euh, ces, ces deux formes qui peuvent sembler complètement antithétiques de, de l'expression amoureuse et qu'il fait toujours avec beaucoup beaucoup de pertinence c'est un artiste qui est extrêmement sensible qui est très lettré et c'est un artiste aussi qui a le qui a le sens du contexte si je puis dire et c'est ce qu'on ce qu'on perçoit bien dans, dans dans dans ses ouvrages on pourrait dire que le 17e siècle c'est le siècle du théâtre le 19e siècle c'est le siècle de la musique et au au 18e on est vraiment dans le cycle de la peinture, c'est-à-dire que beaucoup, euh, euh, les historiens de, du théâtre notamment, ont montré que, euh, avec Diderot, avec, euh, avec Beaumarchais, on a une esthétique théâtrale qui fonctionne beaucoup par l'esthétique du tableau. Euh, on, on cherche des, des moments, des, des temps forts qui font tableau. Donc on est vraiment dans, euh, dans un moment où euh, beaucoup de la sensibilité ou, et aussi du, de la vie intellectuelle, passe par la représentation imagée, la représentation visuelle, et de fait, le, le, le livre du XVIIIe siècle est un livre où l'image est, est, est fortement présente. On essaie d'évoquer l'inspiration amoureuse de, de grands génies picturaux du XVIIIe siècle, comme Watteau, comme Boucher, Fragonard, qui, qui a droit à un très long développement dans le livre. Euh, mais il y a aussi deux, deux aspects plus, plus méconnus que, que je, je, je voulais un peu mettre en avant. Alors il y a un artiste qui est aussi complètement euh, méconnu aujourd'hui, qui est le, le, le peintre euh, spécialiste de, de gouache, euh, qui est Pierre-Antoine Baudouin qui est un artiste qui meurt très jeune, qui est un gendre de François Boucher, qui est qui est un ami de, de Fragonard, ils sont, ils sont proches, ils ont même partagé le même atelier tous les deux, donc ils sont, ils sont vraiment physiquement très proches, euh, et ils partagent aussi le même type d'inspiration, c'est-à-dire que euh, pour partie, euh, Fragonard, une partie de l'inspiration de ses tableaux érotiques, ou de ses dessins érotiques, elle est, elle est fortement euh, influencée, euh, déterminée, par les, euh, les œuvres que Pierre-Antoine Baudouin produit dans les années 1760, euh, qui sont donc des généralement des, des, des petites peintures à la gouache, mais qui sont des peintures qui sont, qui sont connues parce qu'elles sont exposées publiquement. Elles ont, euh, elles ont euh, droit à des commentaires euh, euh, souvent euh, extrêmement développés et, et très fins de Nidro euh, lui-même. Ils sont des, euh, donc des, des, des gouaches qu'on peut découvrir dans le livre euh, euh, qui, qui montrent aussi toute la, la diversité de l'approche de, euh, de l'inspiration amoureuse au XVIIIe siècle, puisque... Euh... Baudouin on a pu l'appréhender comme, au gros, un peintre libertin. Et effectivement, c'est un peintre qui met en scène euh, toutes les stratégies libertines. Euh, euh, il est très proche de, de, de, euh, de romanciers comme Crébillon. On sait que Crébillon collectionnait les œuvres de Baudouin. Mais c'est un artiste aussi qui est infiniment subtil, parce que euh, toutes les démarches euh, libertines, il, il me semble qu'il met en avant, euh, il les met en question en tout cas, ce qu'il peut y avoir de cynique, d'insynisme, de, dans cette démarche-là, il euh, y a un intérêt aussi pour le point de vue des femmes, ce qui est euh, parfois euh, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de, de, de, de la part des grands auteurs du 18e siècle. Il euh, y, y a certaines gouages de Baudouin qui euh, où il y a un, un regard féminin qui est, qui est proposé sur, euh, sur les démarches libertines. Euh, donc, c'est un artiste qui, m, qui me tient à coeur. Et puis, on, dans le dans le livre, il est aussi question de de la production la plus la plus secrète du XVIIIe siècle, de ce que alors de, le mot pornographe apparaît au XVIIIe siècle, mais il ne veut pas exactement dire la même chose. Au XVIIIe siècle, que ce qu'il veut dire aujourd'hui Ce que ce qu'on entend par pornographie aujourd'hui, aller au XVIIIe siècle, ça, ça ça recouvre le domaine de l'obscène. Donc l'obscène, ce sont des il y a des images qui sont des images obscènes qui représentent la sexualité de manière très explicite, de manière très libre, euh, des images euh, qui euh, relèvent de ce registre euh, existent encore, des gravures notamment. On sait qu'il y a aussi un certain nombre de, de miniatures, donc de tous petits objets euh, cachés, secrets, qui, qui relevaient de ce domaine-là. Euh, alors, il y en a assez peu qui sont conservés, quelques-unes sont présentées dans, dans le livre. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi, de, de, de en recherchant dans les, dans les archives, les archives de la police, les, les archives de la Bastille aussi, d'essayer de comprendre comment ces images des produites, qui pouvaient les produire, parce que ce sont souvent des artistes quand même assez obscurs, et euh, donc, bah j'invite à lire le, le livre pour découvrir un petit peu comment ce type d'image pouvait être, euh, pouvait être véhiculé.